Voilà, donc je vais vous présenter un exposé un peu transversal, hein, donc qui est quand même focalisé sur les services écosystémiques des sols, pour accroître la durabilité donc, des jardins, voilà, des terrains où j'ai pas mal travaillé depuis une quinzaine d'années, en fait, sous différents angles, à la fois agronomie, environnement, santé, alimentation. Et puis, donc, il y a aussi des parcelles agricoles. Hein, et finalement, aussi, ces jardins participent à la durabilité des villes, et bah, plus globalement au-delà du monde, hein, puisque finalement, l'agriculture urbaine ça se développe vraiment à l'échelle globale et ça participe, en fait, avec ben, bien sûr d'autres euh, terrains, mais ça participe beaucoup à toutes ces trames, en fait, trames brunes, trames bleues, vertes. Euh, voilà, donc ce n'est pas du tout euh, anecdotique. Hein. Voilà, on se rend compte qu'il euh, y a beaucoup de rôles, en fait, de ces jardins, à la fois donc, sur des aspects d'écologie, de services écosystémiques, mais également euh, sur aussi tout un aspect d'éducation à l'environnement qui, finalement, va motiver... Et va avoir un effet significatif sur la durabilité des, des systèmes. Donc moi, mes, mes mots clés hein, dans mon parcours assez interdisciplinaire, voilà pour ceux qui me connaissent, entre la voilà prépa véto, la chimie, euh, les sciences de la terre, euh, la biogéochimie et les sciences les sciences humaines et sociales. Euh, donc durabilité des sols, services écosystémiques, agriculture urbaine, l'agronomie, environnement, santé, voilà qui sont euh, Lié. Je vais mettre de l'environnement dans l'agronomie, de l'agronomie dans l'environnement, avec aussi bah, toujours des questionnements autour de l'écotoxicité, la toxicité, puisque la santé, c'est quand même un bon vecteur aussi de motivation pour les changements, pour que ce soit des agriculteurs, que ce soit des citoyens. En viticulture, par exemple, on l'a vraiment vu aussi à travers des entretiens, des enquêtes, que le, la santé, c'était voilà, un, un motif vraiment d'avoir envie de changer. Donc, j'ai une approche sociotechnique, hein, donc entre la biogéochimie et les sciences humaines et sociales. Et en étant aussi enseignante, hein, j'ai vraiment à cœur le continuum formation, recherche et développement ou société, euh, puisque bah, le but, c'est de former des étudiants qui vont aussi euh, être des citoyens et s'investir dans la société. C'est de voir comment les recherches qu'on fait bah, peuvent réellement servir aussi à la société et travailler ensemble, en fait, hein, donc travailler avec des agriculteurs, des jardiniers, des, enfin, différents acteurs. Voilà, donc, bon, bah, du coup, j'ai déjà un petit peu dit, hein, voilà ma carte mentale, ce que j'ai en tête autour de ces services écosystémiques des sols, donc quand même une approche autour des cycles biogéochimiques euh, voilà, parce que finalement, ces différents éléments euh, qu'on va avoir, on a, on a beaucoup finalement du recyclage, hein, on parle d'économie circulaire, mais pour faire de l'économie circulaire durable, il faut qu'effectivement, on ait une certaine qualité aussi, une certaine connaissance de, de la qualité des flux des différents éléments de ce, de ce système, de ces cycles. Et donc, ça passe vraiment par de l'éco-conception pour pouvoir, in fine, mettre en place ces, ces systèmes d'économie circulaire Donc, il y a aussi le mot compartimentation. Alors, je ne vais pas vous faire tous les mots que j'ai mis en détail, puisqu'on y reviendra à travers les exemples dans l'exposé. Mais c'est vrai que la compartimentation, c'est quelque chose d'intéressant, que j'ai beaucoup étudié sous l'angle des, plus des risques liés aux pollutions, de voir bah, sur une substance dans un sol, est-ce qu'elle va être plutôt associée à la phase solide du sol, dans la solution du sol, et donc du coup, bah, pouvoir, des éléments qui vont pouvoir être absorbés par les racines de plantes, que ce soit des éléments nutritifs ou des polluants. Et ce, ce, ce concept en fait, de compartimentation, on le retrouve aussi par rapport à l'exposition, que ce soit des, bah, des humains, exposition à des substances, mais également bah, des insectes qui vont être plutôt exposés. Que ce soit en positif par rapport à des aliments ou en négatif par rapport à des polluants, bah plutôt à la solution du sol, plutôt à l'air, plutôt par la matière organique. Donc finalement, euh, voilà, on, va se, on va pouvoir de, fa de façon un peu systémique utiliser différents outils euh, qu'on va utiliser au départ plutôt pour euh, bah, étudier des polluants. On va pouvoir aussi finalement les étudier, enfin les, les utiliser pour des éléments nutritifs, euh, des, choses qu des questions, des, des, des outils qu'on va développer pour l'exposition humaine, bah, finalement, il y a beaucoup de choses, ça se retrouve en fait pour les insectes. Voilà. Donc, c'est cette approche aussi toujours de contextualiser et décontextualiser pour utiliser dans différents domaines que je fais depuis pas mal d'années. Voilà. Et l'agriculture urbaine, sur la le, le, thématique que j'ai vraiment pas mal développée depuis une dizaine d'années, bah, me permet en fait, de travailler un peu la convergence entre l'agronomie, l'environnement, les risques, les sciences humaines et sociales, avec aussi des notions comme les paysages comestibles. Donc, c'est organiser, comment on peut collectivement organiser un environnement bon pour la santé et bon pour les interactions humaines. Voilà, donc dans le plan, je vous parlerai rapidement de la complexité des, des sols et les enjeux donc, autour de ces, de ces sols, hein, donc les services écosystémiques. Et ensuite, des exemples bah, sur les matières organiques des sols qui sont un compartiment particulièrement réactif. Il y a peu de matières organiques dans les sols, hein, c'est de l'ordre de... 1, 2, 3 alors après ça dépend des sols, Voilà, des sols sous forêt peuvent être beaucoup plus riches en matière organique, mais bon, ça reste quand même un compartiment petit, je veux dire, en termes de quantité par rapport aux autres constituants des sols, mais c'est un constituant très réactif et qui va donc être en lien direct avec ce qu'on appelle les sols vivants et tout ce qui est biodiversité, donc services écosystémiques. Ensuite, la qualité des sols de jardin avec une approche à la fois... Voilà, sociologique, agronomique. On a travaillé pendant plusieurs années, donc après, à la suite, avec d'autres projets. J'ai travaillé sur beaucoup de jardins collectifs en Occitanie, mais également avec des collaborations de collègues chinois, gabonais, au Pakistan, puisque c'est aussi beaucoup d'anciens étudiants que j'ai lues en, en thèse. Voilà, on voit que ces jardins permettent de faire, finalement, à la fois de la pédagogie, des expériences, du réseau. Voilà, et je terminerai donc avec un exemple autour de la bioturbation par les vers de terre, donc des publications qu'on continue avec Yvan Capovies, puisqu'on a eu la chance de travailler sur un site donc industriel où il y a donc vraiment un gradient de pollution, ce qui permet de mesurer à la fois des densités de vers de terre, l'activité de ces vers de terre en termes de bioturbation, les effets sur la porosité du sol. Et finalement, on a utilisé en fait, la pollution pour mettre en évidence le lien vraiment direct. Entre l'activité des vers de terre et le service écosystémique de porosité des sols, qui est donc vraiment important, puisque c'est ça qui permet de remplir les nappes, d'éviter qu'il y ait des phénomènes d'érosion, de, et qui est d'ailleurs en lien aussi avec la matière organique, puisque la matière organique va vraiment jouer sur la structure des sols. Voilà, et je terminerai donc par quelques conclusions perspectives autour de la nature en ville et de, voilà, de un petit peu tout, toutes ces, ces notions qu'on peut élargir hein, sur la durabilité des, des territoires. Alors, la complexité des sols et les enjeux, ben voilà, on, on a tous, hein, de toute façon, en permanence, euh, voilà, par le, les médias, par les recherches qu'on fait, on a la conscience voilà, de, de, de, de ces grands enjeux autour des changements climatiques, de la croissance démographique, euh, la surexploitation de différentes ressources et donc l'intérêt euh, crucial, hein, je dirais même l'urgence écologique, à changer les pratiques, euh, à être dans une durabilité à différentes échelles pour essayer d'enrayer un petit peu, d'être plus résilient au niveau des villes et des territoires, pour essayer d'enrayer ces effets négatifs de changement climatique, par exemple. Donc, sur les sols, on a des pressions telles que l'artificialisation des sols, l'imperméabilisation, donc si on fait des parkings avec certains matériaux, ça peut permettre quand même d'avoir l'eau qui percole. Si maintenant, c'est vraiment complètement imperméabilisé, il va y avoir du ruissellement, des phénomènes de tassement, de salinisation, de pollution… Et euh, bah, toute cette dégradation des sols va du coup bah, limiter, même des fois faire disparaître les services écosystémiques. Donc finalement, sur du moyen terme, on ne va pas être du tout gagnant. Et l'idée, c'est de petit à petit réussir bah, par les pratiques, par l'éducation, à vraiment valoriser ces services écosystémiques pour montrer leur, leur place vraiment économique également euh, et donc bah, changer, euh, voilà, changer les politiques autour de la gestion de ces ressources. Alors, les services écosystémiques des sols, hein, donc euh, voilà, très, très connus. Euh, bah, la production, hein, c'est un support de culture. Donc, pendant longtemps aussi, moi bon, j'ai travaillé, je continue avec l'ANSES dans différents groupes, par exemple sur la matière fertilisante et support de culture, euh, avec des aspects de réglementation autour de, par exemple, la qualité des engrais phosphatés. Voilà, donc euh, c'est sûr que sur cette pr production alimentaire, euh, que ce soit les animaux, mais euh, la production végétale, ben, on a tout intérêt à avoir des sols de qualité. Donc à la fois fertile et exempte de polluants, parce que sinon, ces polluants, on les retrouve dans les aliments. Alors, il y a des réglementations qui permettent de limiter ces concentrations, mais voilà, comme on a des pollutions diffuses et qu'on va avoir des polluants un petit peu partout dans les écosystèmes, ben, voilà, on ne peut pas non plus tout réglementer, et même la réglementation, elle ne enfin, elle va, elle va pas toujours en fait, enrayer les, les différents problèmes d'allergie, d'asthme, etc., donc, c'est vraiment un travail à la source, en fait, hein, de réduire euh, les intrants euh, délétères, on va dire, hein, de, de mauvaise qualité qui vont arriver sur les sols et au contraire, bah, d'essayer d'avoir euh, des faibles, faibles intrants, des intrants de, de vraiment très bonne qualité, de jouer aussi sur des pratiques agroécologiques comme les plantes engrais verts, par exemple, les apports de matière organiques euh, pour euh, bah, promouvoir au maximum euh, ce service écosystémique de production qui est vraiment bah, vital pour nous en termes d'alimentation. Bon, on a après bah, d'autres euh, services écosystémiques, comme euh, bah, ce qu'on disait, le stockage de l'eau, hein, donc là aussi, euh, tout aussi crucial. Euh, tout ce qui est aussi bah, biodiversité, puisqu'on sait que les sols, c'est vraiment le, le pool, on va dire le, le lieu aussi où il y a la plus grande biodiversité par rapport aux autres écosystèmes, et que ces différents euh, organismes vivants, pas toujours bien connus d'ailleurs, hein, vont avoir vraiment des rôles importants sur, ben, par exemple, la biodégradation de la matière organique qui permet d'améliorer la fertilité des sols, mais également de dégrader certains polluants. Donc, si on n'avait pas tout ce travail de biodégradation, on serait sur une planète complètement toxique. Et pour que ces organismes vivants puissent travailler, puissent faire ce travail de minéralisation, par exemple, ben, il faut qu'ils aient suffisamment d'eau, enfin, il faut qu'ils aient un environnement favorable qui les motive, on va dire, et qui leur donne l'énergie pour travailler, et donc suffisamment d'éléments nutritifs, une porosité correcte, voilà, donc c'est toujours un petit peu lié, enfin c'est même complètement lié, et donc c'est créer une spirale vertueuse par, de tout le bout de la filière, hein, enfin surtout le long de la filière, donc réduire à la source, on disait, voilà, le, les pollutions, et même plutôt favoriser ce système sol, favoriser donc cette biodiversité par aussi, par exemple, le montassement du sol, voilà, donc, tout un tas de pratiques agroécologiques et euh, également donc, euh, voilà, valoriser, euh, le, le, par exemple, la vente hein, de, de produits locaux, bio, pour que tout, tout soit euh, ben, effectivement durable euh, au niveau de la filière. Voilà. Et puis après, ben, d'autres services, hein, par exemple, les paysages, le support d'activité, euh, tout aussi important finalement, puisque c'est ça qui va donner euh, la visibilité et l'intérêt euh, pour des citoyens, par exemple, de s'intéresser au sol. Alors, donc, la, la complexité des sols, ben, c'est comme pour pas mal de sujets. Hein, finalement, à un moment donné, voilà, on va avoir des travaux de recherche qui mettent en évidence cette complexité. On va aller très loin dans euh, étudier, par, par exemple, la forme chimique d'un élément. Est-ce qu'il est plutôt sous forme de carbonate, de phosphate, dans la solution du sol voilà, Donc, tous ces aspects de spéciation chimique, de compartimentation. Mais en même temps, ben, voilà, il faut prendre des décisions. Un agriculteur, par exemple, ou un élu, c'est, euh, voilà, donc en quelques semaines, il faut avoir une réponse. Donc, euh, il y a aussi cette euh, nécessité d'avoir des analyses, des tests simples, des outils d'aide à la décision. Donc, on va sans arrêt, en fait, hein, être entre la complexité et la simplicité Voilà, ça existe aussi. Concilier un petit peu les deux. Bah, C'est ce qu'on fait de toute façon aussi en enseignement. Hein. Je veux dire, voilà, on va, on va enseigner des choses relativement euh, voilà, robustes, euh, comment dire, euh, voilà, sur lesquelles on a vraiment les bases consolidées. Et en même temps, on va donner des perspectives. Et puis, bah, des étudiants, une fois qu'ils auront vraiment euh, assimilé des bases, bah, c'est comme ça qu'ils peuvent proposer des nouvelles choses, faire de la créativité, de la transgression, entre guillemets, qui pas forcément négative, mais euh, proposer de nouvelles choses. Euh, voilà, des nouvelles aussi réglementations, nouvelles normes. Euh, voilà, il y a l'hétérogénéité aussi du sol euh, qui rend difficile, en fait, hein, sa gestion. Mais euh, bon, bah, voilà, c'est comme ça. Alors, du coup, on va se raccrocher à des choses plus simple, donc en analyse de sol, on va voir la teneur en matière organique, le pH, la texture, voilà, différents paramètres simples, comme en santé humaine. Donc ça, c'est le parallèle entre la santé des sols et la santé humaine. Il est très utilisé, Enfin, moi j'utilise depuis pas mal d'années en enseignement, parce que ça permet de mieux comprendre finalement comment on va gérer au quotidien des systèmes complexes. Donc beaucoup d'interactions aussi entre ben, les constituants des sols, les matières organiques, donc très réactives, qui vont par exemple complexer du cuivre et dans un sol de vigne pour lequel il y a beaucoup de cuivre, ben, apporter de la matière organique, ça peut être un moyen d'éviter de la toxicité. Voilà, donc par la compréhension fine des mécanismes, c'est comme ça qu'on peut après ben, optimiser la durabilité, et les, les services écosystémiques et réduire aussi des impacts négatifs. Voilà. Donc, bon, là, c'est des choses que j'ai déjà un petit peu dit. Donc, euh, c'est vrai qu'en fonction du climat, de la topographie, des activités anthropiques, de la gestion, hein, finalement, des pratiques euh, d'un jardin ou d'une exploitation agricole ou d'une friche, de la roche mère à partir de laquelle le sol s'est développé, de la temporalité également, de l'activité de la biosphère. Hein, donc, on va parler de drilosphère, de rhizosphère. Bien, tout ça va faire que, finalement, chaque sol bah, peut être un peu unique, hein, comme pour les humains, même si on va quand même réussir à donner des grandes des grandes tendances. Voilà, donc, comment optimiser les services écosystémiques des sols pour accroître la durabilité eh bien, On va avoir, donc, euh, depuis pas mal de décennies, hein, des recherches à la fois en euh, voilà, biogéochimie, en agronomie, euh, euh, avec beaucoup de mesures euh, de terrain, mais également, bah, finalement, beaucoup de travail aussi, euh, bah, plus euh, SHS, hein, euh, sur les pratiques des agriculteurs, euh, sur ces euh, accompagnements à changement de pratiques sur le travail justement en réseau, parce que finalement, un agriculteur, il n'a pas à la base, hein, il a forcément le temps de se poser des questions vraiment précises sur la qualité de la matière organique, sur le type de quantité aussi qu'il va utiliser. Voilà, c est, c est pas forcément, il n'a pas forcément le temps de le faire, il n'a pas forcément les informations aussi dans le détail quand il va acheter de la matière organique, par exemple, pour savoir est-ce que c'est vraiment la matière organique adaptée par rapport à ce qui, son, sa problématique, par exemple, s'il a de l'érosion ou s'il si, euh, veut plutôt ben, remplacer vraiment euh, des engrais chimiques euh, euh, par rapport à, de la, par rapport à de, de, de, des substances humiques. Voilà. Donc, selon son objectif, le type de matière organique peut changer. Voilà. Donc là, j'avais fait une compilation il y a quelques années pour aussi des, des étudiants euh, du diplôme d'onologie autour de tout le vocabulaire et le, les, la réactivité en fait, des matières organiques, puisque quand on parle de matière organique des sols, on peut avoir des matières organiques... Euh, de petite taille, dans ce qu'on appelle aussi les acides organiques, low-weight organic acid, donc vraiment tout petit, des acides citriques, oxaliques, qui peuvent avoir plutôt un, genre, un, un rôle finalement pour booster l'activité microbiologique des sols. Donc là, ça rejoint des choses qu'on va avoir en permaculture ou en biodynamie, par exemple, puisque la biodynamie, il peut y avoir des choses un peu ésotériques, mais il y a quand même des fonds vraiment très scientifiques aussi. Et donc finalement, on peut avoir des effets déliciteurs de petites molécules, même du sucre, hein, voilà, qui va booster les micro-organismes et favoriser leur, leur réactivité, comme on va mettre aussi euh, des, des, des substances aussi pour booster euh, le, dans les composteurs, hein, par exemple. Donc ça, il y a des bases scientifiques là-dessus. Donc là, c'est des, des matières organiques qui vont être très, très rapidement biodégradées, euh, alors qu'à l'autre bout de la chaîne, on va avoir des matières organiques très stables, par exemple du black carbone, qui là, pourrait être plutôt euh, comme usage en fait, de stocker du carbone dans les sols. Donc, avec la lutte contre le changement climatique. Voilà, donc là, c'est un schéma très complexe. Hein. Je pourrais passer une heure dessus, donc je ne vais pas vous le faire en détail. Mais son intérêt, voilà, c'est de montrer que finalement, euh, voilà, on a des vocabulaires des fois différents qui sont utilisés, des rôles très différents. Et donc, effectivement, l'agriculteur ne va pas pouvoir se retrouver tout seul dans cette complexité, d'où l'intérêt. Donc là, c'est quelque chose qu'on discute depuis longtemps avec des responsables dans les villes, etc., de mettre en place des filières de matières organiques pour justement être dans, complètement dans cette durabilité et permettre à des agriculteurs, à des jardiniers, à des aménageurs d'utiliser les matières organiques les plus adaptées, voilà, de la même façon que pour l'usage des sols. L'idée, c'est de préserver des sols très fertiles, de ne pas faire des parkings dessus, ou des aéroports. Et par contre, ben, quand on a des, malheureusement des fois des sols qui sont déjà dégradés, ben, c'est peut-être sur ces sols-là qu'on peut aménager des, voilà, des, des choses pour lesquelles on n'a pas besoin d'avoir des services écosystémiques. Voilà, donc euh, les recherches autour de la matière organique, donc c'est beaucoup, voilà, ces pratiques, les filières, euh, les flux, hein, donc qualité, quantité, euh, des aspects de compartimentation, d'économie circulaire, de dynamique de ces matières organiques en termes de minéralisation plus ou moins rapide ou au contraire de stockage dans le sol, et le travail d'équipe avec les organismes vivants du sol qui vont avoir besoin de ces matières organiques, qui vont les faire évoluer et qui, euh, ben, en fait, en, aussi, hein, je veux dire, en interaction avec ces matières organiques, vont avoir des, euh, des habitats en fait, hein, plus ou moins agréables aussi dans le, dans le sol. Et comme donc, analyse euh, de base, bon, après plus ou moins compliquée, parce qu'on peut quand même faire aussi des analyses isotopiques, etc., hein, ce que j'ai fait euh, pendant pas mal d'années, euh, ben euh, voilà, à la base, on a des choses assez simples hein, sur euh, les colorations, l'accumulation le, bah, qui peut être plus ou moins en surface, ou au contraire, euh, la matière organique qui peut diffuser un peu vers la profondeur en fonction du pH, en fonction aussi... Euh, de l'activité biologique, de la porosité déjà aménagée. Par exemple, si on a des plantes en gré vert, ben voilà, donc on, on, peut, on peut vraiment avoir des pratiques pour changer euh, cette incorporation de matière organique Aussi, euh, on peut faire donc, des analyses chimiques simples de carbone, azote. Euh, voilà, regarder aussi ben, l'aspect euh, plus ou moins arrondi ou anguleux de la, de, de, des constituants des sols. Donc, quand c'est arrondi, c'est plutôt qu'il y a beaucoup d'activités biologiques. Voilà, et donc là, je vois le timing, je vais un petit peu accélérer. Donc, sur ces, ces matières organiques, on a travaillé par exemple avec des étudiants à la fois de l'ENSAT, de Purpan, euh, des étudiants en sciences humaines et sociales, sur la zone des 15 de sol à Blagnac, où on a une, une problématique justement de euh, sol assez pauvre en matières euh, de euh, d'agriculteurs qui ont des pratiques différentes, donc certains vraiment en bio, et ça se développe petit à petit, et d'autres qui étaient encore en conventionnel, et proches de la retraite, donc n'avaient pas vraiment envie de changer leur habitude. Et donc, il y avait vraiment un enjeu à limiter les transferts par érosion d'une parcelle à l'autre. Et donc, par rapport à des analyses de sol qu'on avait réalisées, on s'était rendu compte qu'on était un peu bas en matière organique, donc un peu bas sur des sols de, de, de culture, c'est bah, autour de 1, euh, voilà 0,5, 1%, et qu'il y avait vraiment un enjeu à euh, apporter de la matière organique euh, globalement sur cette zone-là pour en fait, permettre de stabiliser les agrégats du sol, donc limiter de la battance et donc limiter des phénomènes de transfert d'une parcelle à l'autre. Voilà, puisque je vous disais, on avait des pratiques différentes d'une parcelle à l'autre. Donc finalement, par le biais de l'aménagement du, du sol, finalement, on va pouvoir favoriser globalement la vie du sol sur cette zone-là, qui a pour vocation d'être aussi une zone où on a beaucoup de, de visites, d'écoles, de, voilà, de, une zone un peu hybride, autour de la production, de la, la pédagogie et donc c'est vraiment limiter les intrants, développer l'agriculture biologique pour permettre aussi dans des bonnes conditions que les gens puissent se balader, puissent venir faire du vélo sans avoir trop d'épandage de différentes substances. Voilà et donc pour cette zone, on travaille également donc, avec la mairie de Blagnac pour la mise en place d'une zone agricole protégée voilà, qui va permettre dans la durée d'avoir des activités agricoles agroécologiques et de la formation dans cette zone-là et donc actuellement il y a énormément de projets donc enfin, un grand nombre de projets qui se développent avec les villes euh, donc en agriculture urbaine ou périurbaine qui sont donc des formes hybrides voilà autour de la production de la formation de l'environnement de la gestion des déchets puisque la matière organique c'est aussi une façon de enfin l'apport de matière organique au sol c'est une façon aussi de réduire hein, le, de jeter finalement ces matières organiques qui peuvent être tout à fait utiles pour les sols. Voilà. Donc là, maintenant, je vais passer à un autre exemple. Donc là, en termes de projet de recherche, je vous ai parlé des matières organiques. Donc, deuxième type de projet de recherche dans lequel je suis engagée depuis longtemps, c'est donc tout ce qui est jardin, donc jardin des particuliers, mais beaucoup jardin collectif urbain, périurbain. Qui, qui deviennent de plus en plus reconnus d'ailleurs hein, par les différentes instances, hein, puisque ça s'appelle les Gévis, en un fait, hein, jardin espace vert infrastructure, et pour lesquels on est vraiment, maintenant, il y a de la reconnaissance en tant que zone agricole, puisqu'avant, ça s'appelait des zones non agricoles. Et donc, maintenant, voilà, on utilise de moins en moins, finalement, ce côté non agricole. Ça devient des zones agricoles aussi qui participent aux trams et qui participent en fait directement avec l'accueil, par exemple, d'écoles. Hein, à Blagnac, il y a l'association des petits caouets qui, depuis 10 ans, va accueillir toutes les maternelles en fait, de Blagnac pour des programmes pédagogiques qui sont montés avec les enseignants et donc qui vont depuis le, ben, préparer, préparer le matériel, semer, récolter, préparer les aliments, etc. Et ça permet vraiment de faire de la pédagogie par projet, voilà, moi, j'ai amené beaucoup d'étudiants depuis euh, pas mal d'années. J'ai fait beaucoup de projets étudiants dans ces jardins, euh, puisque finalement, voilà, on, a, on a vraiment le côté sciences et sociétés. Donc, l'idée, c'est d'entretenir et de restaurer la fertilité des sols, bah, d'éviter les pollutions euh, à la base, hein, d'avoir une meilleure connaissance collective de, de ces activités de production, du lien aussi entre euh, bah, les acti ces activités de production et la santé. Donc, l'agroécologie, bah, c'est le moyen hein, de, de finalement limiter les intrants, d'utiliser ces, tous ces services en fait, de, des organismes vivants pour améliorer la porosité, pour améliorer la disponibilité des éléments. Donc, une plante grès vert va, par exemple, solubiliser des minéraux du sol, ce qui va permettre à d'autres plantes ben, plus exigeantes de récupérer les éléments nutritifs ensuite. Quoi. On a également des, des éléments de réglementation. Par exemple, dans les jardins, on a depuis donc, plusieurs mois maintenant l'interdiction d'utiliser, ben, sauf vraiment très, euh, dans des conditions très, très cadrées, des, des pesticides, etc., puisque l'idée, c'est vraiment de réduire autant que faire se peut l'utilisation de produits phytosanitaires phyto en France, et même après plus largement. Des aspects de phytoremédiation, ben, finalement, quand on a un couvert végétal, ça va accroître la biodégradation de polluants organiques peu persistants. Bon, malheureusement, quand on a des métaux, ben c'est persistant euh, voilà, pendant des, des siècles, mais euh, voilà, si on a la durée de trois ans, par exemple, pour la conversion en bio, c'est parce que la plupart des substances utilisées en France en agriculture, ben voilà, au bout de deux 3 trois ans, on va avoir cette biodégradation qui est favorisée si on a des sols vivants. Voilà. Donc, il y a vraiment un gros… Ben c'est comme en santé humaine, hein, si on est en bonne santé globalement, on va pouvoir être beaucoup plus résilient aussi. Alors que si on a pris beaucoup, beaucoup d'antibiotiques régulièrement et pas forcément toujours à bon escient, ben on va avoir aussi des micro-organismes de, de notre microbiote qui seront ben, moins efficaces… Pour, pour lutter en cas de, en cas de problème. Voilà. Donc, dans le cadre du projet d'ANR, j'assure, qui a duré pendant 4 ans et qui a été poursuivi en fait, pour ma part, mais pour la part de, de tous les collègues, donc à la fois de Lille, de Lyon, de Marseille, de Nancy, de Nantes, de Paris et de Toulouse. Voilà, donc sur Toulouse, j'ai été la référente voilà, en charge on va dire, de, de mener un peu tous ces travaux qui consistaient à la fois à regarder les pratiques agronomiques, les, quantifier les productions dans les jardins, euh, s'intéresser aux pollutions éventuelles et à comment les, les gérer euh, et à travailler donc à la fois avec des chercheurs, des jardiniers, des élus et à faire beaucoup de réseaux en fait, hein, entre les villes, mais également donc, au sein des villes. Et donc, ces projets ont continué donc, à la fois voilà, avec des collègues en Chine. Alors là, on avait lancé un projet juste avant le confinement. Donc, on va, on va voir comment le décaler. Des collègues au Gabon et donc là aussi avec le, le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, il y a la problématique aussi de qualité de ces jardins quand ils sont proches d'anciens sites miniers ou d'installations de, de, voilà, classées pour la protection de l'environnement. Et donc, finalement, on va être toujours à concilier et enfin, faire de façon complémentaire des enquêtes auprès des jardiniers ou des, des agriculteurs hein, pour mieux connaître leurs pratiques, leurs, leurs questions aussi, hein, puisqu'ils peuvent être inquiets sur certains aspects. Donc, voilà, par exemple de pollution, mais également de rendement, euh, voilà, s'il y a des agressions, de ravageurs, etc. Et euh, bah, essayer de rationaliser, de modéliser autant que faire se peut en se, raccro en se raccrochant en fait, à des mesures simples hein, aussi de texture, de pH de concentration d'éléments nutritifs, de polluants, euh, d'observation aussi de biodiversité, donc des mesures euh, quantité de verre de terre, des, voilà, des, des paramètres comme ça, qui permettent donc avec une approche multicritère de discuter, d'interpréter ensuite et de, bah, de discuter ce, ces aspects de qualité de sol. Voilà, donc tout ça se fait voilà, dans le contexte d'un boom hein, des agricultures urbaines, dont je vous parlais euh, voilà, au préalable. Et d'ailleurs, avec le coronavirus, hein, euh, voilà, j'ai vu qu'il fallait que j'accélère un petit peu, avec le coronavirus, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait donc un, un boom encore plus accru en fait, hein, euh, une grosse motivation des citoyens, des associations, pour développer encore plus des activités d'agriculture urbaine, périurbaine, de jardins, de jardin particulier, etc. Euh, voilà, donc des outils multifonctions, avec des rôles donc, qui sont beaucoup plus qualitatifs que quantitatifs d'un point de vue production, et qui vont, vont se développer certainement, puisque toutes les projections vont dans le sens d'un accroissement de la population en zone urbaine, avec même 80 en 2050 en zone urbaine. Voilà, donc là, je vous passe un peu des choses dont on a parlé. Euh, voilà, donc des mesures, euh, euh, voilà, des pratiques avec des carnets de récolte, par exemple, euh, avec lesquels on a travaillé, par exemple, au jardin de Tournefeuille, je retourne vendredi, euh, ou à Balma. Voilà, donc avec tous les jardins, on a utilisé certains outils communs. Euh, des gestions de pollution à l'arsenic, par exemple, dans le jardin de Castanet. voilà, où on a réussi petit à petit à gérer, le, à, à trouver des solutions collectivement. Donc là, c'était vraiment la fabrique du risque Puisque l'arsenic, ce n'est pas un élément réglementé. Donc, c'est une fabrique de comment, comment gérer finalement cette, cette situation, hein, comme avec l'agroécologie, où petit à petit, on invente aussi des, des nouvelles solutions. Euh, voilà, donc là, bon, je, je vous passe un petit peu vite voilà, sur un certain nombre de résultats. Euh, voilà, pour les, euh, pour les vers de terre, donc là, c'était vraiment d'utiliser l'opportunité d'un gradient de pollution pour mettre en lien des densités de vers de terre. Euh, l'infiltration de l'eau avec le test simple de Birkem et euh, également donc de, voilà, de, donc finalement le service écosystémique infiltration euh, qui euh, était directement en lien en fait, hein, par rapport à ce site, quand on était proche de l'usine, très contaminé, par rapport à loin de l'usine, euh, on voyait qu'il y avait finalement un lien direct entre densité de verre de terre, porosité des sols et euh, service écosystémique. Voilà, donc là, par exemple, en en termes de voilà, d'illustration, euh, voilà. Donc on avait fait des scans par rapport aux galeries de vers de terre où là vous avez donc euh, quand on s'éloigne de l'usine, donc là on est très proche de l'usine dans une zone très contaminée, on n'a quasiment pas de vers de terre et, et une porosité euh, très faible. Alors que quand on est loin de l'usine, donc on va dire plus impacté, ben, on retrouve en fait hein, la densité de vers de terre, la porosité. Et l'infiltration mesurée avec le, tech, le test Birkem, voilà, où on voit qu'on euh, va avoir donc une augmentation euh, de cette infiltration complètement en lien avec la porosité du sol. Voilà, donc En conclusion, euh, voilà, je vais un tout petit peu déborder, j'espère que ça va. En conclusion et perspective, c'est techniquement possible, hein, je pense qu'on en est tous euh, conscients, et puis les agriculteurs, de toute façon, se faisaient déjà, euh, il y a quelques décennies, hein, finalement, étaient déjà beaucoup sur les services écosystémiques sans forcément le dire, donc là en fait ils retournent beaucoup sur ces pratiques ancestrales en les améliorant peut-être et en les organisant mieux. Les chercheurs sont aussi beaucoup plus maintenant motivés et accompagnés sur ces projets de recherche action Donc la bonne nouvelle que vous connaissez déjà, c'est effectivement que c'est possible techniquement, on a des outils, des plantes en gré vert, réduire les pollutions, Mettre en place des, des filières de matière organique. C'est clair que maintenant, le, le déclencheur, enfin, pour favoriser ça, c'est aussi beaucoup des politiques, des politiques volontaires. Donc, par exemple, dans le programme de recherche EcoFito 2, qui est vraiment focalisé à la fois sur l'agronomie, l'environnement, la santé, donc une approche transversale avec plusieurs ministères, l'idée c'est de vraiment être dans ce côté multi-acteurs, savoir-faire et théorie, voilà, de travailler beaucoup plus tous ensemble au service des projets. Il ne faut pas oublier aussi bah, tout ce côté aussi de plaisir, de la voilà, beauté des paysages. Hein. Donc moi, j'interviens aussi dans des formations sur les paysages comestibles. Donc, euh, voilà, de mettre en visibilité aussi euh, cette euh, importance en fait, hein, des, des paysages, de, la, de, de ces services écosystémiques, que ce soit pour les humains ou que ce soit pour les insectes, puisque voilà, on sait bien que tous ces services écosystémiques ils sont euh, indispensables à notre survie aussi. Donc, il y a aussi ces aspects de, voilà, de beauté, de plaisir et puis bah, de nourriture, hein, surtout. Euh, organiser des compartiments, des niches, des paysages favorables à la vie du sol, puisque cette vie du sol, c'est vraiment important pour euh, la santé aussi euh, globale. Euh, voilà, et donc euh, d'avoir des approches très complémentaires, en fait, hein, d'où l'intérêt d'avoir aussi des approches transversales et de la décompartimentation donc, les chercheurs avec les agriculteurs ou les jardiniers, les élus et puis l'approche interdisciplinaire qui permet de vraiment prendre de façon globale les différents aspects et de jouer les complémentarités. Euh, voilà, donc l'approche, je vous disais, la voilà, santé euh, s'y prête bien, hein, puisque finalement, on a un peu ces mêmes questionnements autour de l'utilisation des antibiotiques ou pas, dans quel euh, voilà, bon escient et pas, pas trop. Euh, voilà, et donc, je vous remercie pour votre attention. Et je vous donne aussi rendez-vous du coup donc en 2021, puisqu'on l'avait prévu cette année, mais ça sera en 2021, pour ce colloque voilà, qui est complètement en lien avec tout ce que je vous ai raconté autour de transition écologique, donc en transaction dans le sens d'arriver à, à, à faire des négociations euh, en, en mode assertivité, on va dire, hein, de respect des différents acteurs, qu'ils soient agriculteurs, élus, consommateurs, etc. Et des actions, puisqu'on ben, a besoin d'avoir des actions, des choses concrètes. Sur le terrain des changements, des transitions écologiques. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de jouer les complémentarités. Voilà. J'ai terminé. Et puis, ben, merci pour votre attention.